Aujourd'hui, on parle de position sexuelle. Est-ce qu'il y a une meilleure position pour avoir plus de plaisir euh, Alors en fait, je ne vais pas du tout vous parler de ça en parlant de position sexuelle. Je vais plutôt parler de comment trouver la bonne position pour nous et surtout dans l'instant présent. Parce que une des choses que j'observe vraiment souvent, c'est que on essaye de bien faire dans la sexualité. Et du coup, on a une certaine idée, une certaine image de « Ah bah, une telle position, ouais, ça va être sexy, ça va être bien. » Ou « Une telle position, ah ouais, carrément, comme ça, ça va mettre mon corps dans une certaine position. » Ou « En théorie, ça va toucher cette partie-là de mon sexe, donc ça va être chouette. » Mais du coup, il y a un truc presque calculé qui se met en place dans la sexualité. où parfois, les positions qui nous viennent, qu'on décide de faire, mais justement on décide de les faire à partir de notre tête et pas à partir de notre corps. Et donc mon invitation, c'est plutôt de dire bah, quelle est la meilleure position, euh, qu'est-ce qu que je devrais essayer, d'apprendre à, dans le moment, écouter son corps pour bah, maintenant, à cet instant, Comment est-ce que mon bras a envie de se mettre Comment est-ce que mes hanches ont envie de se mettre Où est-ce que j'ai envie de mettre mon pied De quoi est-ce que mon sexe a envie De vraiment vous poser cette question-là. De quoi est-ce que mon corps a envie Ici, maintenant, tout de suite. Et, et peut-être que ça sera différent dans deux secondes. Peut-être qu'on aura envie d'y rester dans dix minutes. Et je pense que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on écoute vraiment ce qui se passe dans son corps. On n'est pas là en train d'essayer de cocher les box pour avoir une vie sexuelle sexy mais on est en train d'écouter pour avoir une vie sexuelle jouissive. Et c'est vraiment différent en fait. Parce que sexy ça va être dans l'apparence. Jouissive ça va être dans ce qu'on ressent. Et surtout qu'une deuxième chose que j'observe c'est qu'on se donne pas toujours la liberté du corps de bah, changer de position quand on en a envie, de euh, faire ce dont on a envie, même si c'est justement pas une position sexy. Peut-être que dans cette position-là, ben bah, en fait, il y a nos bourrelets qui ressortent. Ou peut-être que... Mais en fait, c'est tellement bon cette position, ça serait bien d'y rester. mais oui, mais... Et du coup, ça crée tout un... On est, on est dans sa tête, on est en train de réfléchir, en train de calculer. Ou alors... Euh, on pourrait se dire lui il a l'air de vraiment ou elle elle a l'air de vraiment prendre son pied du coup je vais pas changer de position même si moi ça me fait mal à la hanche ou c'est pas top, ou j'ai une crampe et, et du coup on reste dans une position parce que on veut faire plaisir à l'autre parce qu'on a l'impression que c'est ce qui est mieux à faire mais sans vraiment l'avoir choisi et, et sans conscience d'une certaine manière et donc vraiment, la meilleure position, c'est deux choses. C'est de quoi est-ce que mon corps a envie et à quel point est-ce que je m'autorise à faire ce dont j'ai envie. Et ça, ça sera toujours, toujours, toujours la meilleure position. Surtout qu'il n'y a pas de meilleure position possible parce que les anatomies varient. Donc selon les partenaires, ça varie. Parfois on s'emboîte d'une certaine manière ou parfois d'une autre manière. Ça dépend vraiment. Et, et surtout, on n'a pas envie des mêmes choses au même moment. Surtout pour les femmes, par exemple. Euh, et Je ferai toute une autre vidéo là-dessus, et j'en parle euh, beaucoup plus dans mon accompagnement en ligne, mais on a besoin de comprendre que, euh, avec le cycle hormonal, notre corps est différent chaque jour. C'est-à-dire que la place de notre utérus est différente. Parfois, euh, selon les, les phases du cycle, l'utérus va être très bas dans le vagin. Enfin, pas dans le vagin, mais très bas, par rapport à l'entrée du vagin. Parfois, en période d'ovulation, il va être très haut. Et en fait, ça va, être, ça va dépendre. Le col du littérus peut être très mou, peut être très dur. Et donc, selon les moments du cycle, bah, parfois, je ne sais pas, une pénétration en levrette peut être délicieuse, et parfois, oulala là là, non, non, stop, stop, stop, c'est douloureux, surtout pas. Parce que le col de l'utérus bouge. Et du coup, en particulier pour les femmes, il ne peut pas y avoir une pénétration, euh, une, une position qui sera toujours la meilleure ou toujours la mieux parce que notre anatomie, notre physiologie change de jour en jour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, du moins vous a inspiré. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poster, à partager cette vidéo et à parler de ce sujet-là avec vos amis, avec votre partenaire de comment est-ce qu'on s'autorise à avoir plus de liberté. Euh, si vous avez envie d'aller encore plus loin, je propose un e-book qui est gratuit, qui est en ligne, vous pouvez trouver le lien juste en dessous, euh, qui s'appelle « Un nouveau regard sur votre vie sexuelle ». Je propose aussi un webinaire en ligne qui est gratuit. N'hésitez pas à découvrir tout ça. J'ai plein de ressources en ligne gratuites. Et puis après, j'ai aussi un programme d'accompagnement qui s'appelle Créer une vie sexuelle sensationnelle. C'est un programme sur 12 semaines euh, qui est vraiment génial. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez des questions, si vous avez envie de me contacter, je suis disponible. Je vous invite à vous abonner à vous abonner aussi parce que c'est un super soutien pour moi et c'est un moyen de ne rien manquer des prochaines vidéos. Et je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo.